Takirumba, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au taquet, parce que les amis, j'ai extrêmement avancé euh, sur mon parc euh, depuis la dernière vidéo, c'est vraiment euh, incroyable, c'est vraiment incroyable, alors la principale euh, nouveauté dont je veux vous faire part, c'est en effet ce nouveau coaster, vous l'avez vu sur la miniature, un hein, coaster, alors attendez, euh, un interdimensionnel, la montagne russe rotative qu'on retrouve notamment à Europa Park, euh, parce que je n'ai que ça comme euh, exemple, hein, puisque d'ailleurs le seul coaster que j'ai fait comme ça, c'était à Europa Park, c'est simple, donc voilà, euh, que j'ai appelé Turn Adventure Que je vais vous montrer mais juste pour vous montrer Un petit coup d'œil, le parc a beaucoup plus euh, Changé que ça hein. c'est à dire que Même l'entrée a, voilà. <rire> a été commencée. je vous montre tout à l'heure un petit time lapse euh, de comment j'ai fait l'entrée Vous allez voir mais là on va d'abord s'attaquer Justement à ce nouveau coaster parce qu'on va faire Les choses dans l'ordre dans un premier temps Merci évidemment pour vos retours euh, par rapport Justement à, à ce coaster là le Jungle Tentation et non pas le Green Tentation Je me suis moi même trompé dans mon propre nom euh, Donc voilà euh, ah si regardez juste un, juste un petit truc j'ai changé voilà les jets d'eau manivelle j'ai dû faire avec les moyens du bord hein. Voilà pareil des petits jets d'eau manivelle juste là des nouvelles attractions qui ont été rajoutées comme vous le voyez Des trucs, des flat rides surtout Là-bas le green L, la grande roue Je vous montre ça dans un instant les gars Cette vidéo aujourd'hui les amis va être un petit peu longue Parce qu'elle va être relativement complète avec tout ce que j'ai à vous montrer Donc on va s'attaquer Alors attendez juste petite parenthèse Par rapport à ici, il euh, y a des choses qui ont changé ou pas Je ne sais plus euh, Bon déjà le Jack Sparrow Tout le monde s'en fiche, je vais l'enlever en même temps Hop ça dégage Ça ne sert à rien Hop, voilà, je changerais, je ferai autre chose ici. Euh, pour le Jungle Temptation, j'ai rien changé entre temps. Hein. Euh, si j'ai ajouté un, une boutique souvenir à la file de sortie qui fonctionne très très bien, donc là c'est une vraie boutique souvenir pour le coup, c'est Ads Fantastic. A euh, chaque fois, bon là c'est en négatif, on s'en fiche, mais à chaque fois les gens s'arrêtent pour récupérer des trucs, donc c'est sympa. Sinon, niveau décoration, j'ai rien changé, euh, j'ai juste ajouté de la musique et des effets sonores, euh, des bruits d'ambiance d'oiseaux. Si vous entendez un petit peu, euh, mais sinon j'ai rien changé. Euh, j'ai ajouté des... des statues antiques. Il n'y a pas d'histoire derrière euh, euh, ce coaster, mais ça rejoint un petit peu, voilà, la jungle avec l'autre coaster là-bas que je vais vous montrer maintenant, puisque vous êtes là pour ça. Euh, donc voilà l'interdimensionale Alors pour la file d'attente, vous allez voir, je me suis pas cassé la tête et en soi un petit peu quand même. Vous allez comprendre. En gros, Turn Adventure. Voilà l'entrée, euh, la sortie pareil, euh, boutique souvenir. Regardez, eux ils vont ils vont c'est obligé. Ah, ils en avaient pas envie. Mais en général, les gens aiment bien y aller. Voilà, donc pareil, une boutique souvenir. Donc là, c'est du euh, Just Momento. Euh, et donc, c'est au niveau de la euh, sortie. Pour ce qui est de la file d'attente, bon, vous avez vu, je mets en pause, elle est blindée. Elle est blindée et il y a un accès pour handicapés. Encore une fois je sais que vous avez apprécié euh, le fait que j'ai mis une file euh, pour les personnes en tout cas à mobilité réduite. C'est vrai que handicapé, c'est... enfin j'aime pas du tout ce mot. Donc mobilité réduite euh, j'ai fait pareil ici donc juste là le, le chemin traditionnel il est à gauche. Et donc en fait j'ai mis un, un fast pass à droite et donc euh, on va dire que c'est du coup la, la file également pour les personnes à mobilité réduite. Mais également voilà pour ceux qui veulent euh, aller plus vite. Donc voilà, euh, bon là j'ai eu un problème parce que malheureusement il y a des escaliers, on n'a pas le choix. Voilà le jeu malheureusement, hein, euh, je rappelle que Planet Coaster, malheureusement on est très limité, mais il faut s'imaginer que là il euh, y a euh, je sais pas une rampe spéciale pour mobilité réduite, pour les fauteuils, je sais pas, genre un stana, vous voyez ce que je veux dire je sais, je sais pas, il faut s'imaginer. Alors au niveau de la file d'attente, je me suis inspiré de quelque chose. Euh, certains vont forcément trouver ça nul. Et, et, c est, c est, et pour cause c'est tout à fait normal. Alors voilà, euh, au Walligator, vous le savez, je suis allé au Walligator récemment et ça m'a pas mal inspiré pour comprendre certaines choses. Étant donné que Walligator un parc d'attractions alors Walligator Grand Est hein. c'est un parc d'attractions qui est relativement bien critiqué parce que euh, c'est pas qu'il a l'abandon mais en tout cas il y a très peu de budget euh, niveau décoration désolé je trouve que tout tombe en ruine hein. quand j'étais petit euh, c'était magnifique et puis euh, au fil des années ils ont rien retouché et tout tombe en ruine mais en tout cas euh, pour le the monster voilà the monster c'est vraiment le, le, le coaster euh, par excellence c'est le truc enfin euh, sans ça je pense que Walligator euh, voilà donc the monster c'est vraiment un coaster que j'aime beaucoup euh, et euh, pour la file d'attente et, et vous vous savez c'est pas du tout thématisé euh, malheureusement c'est pas du tout pas du tout thématisé mais je me suis donc rendu compte qu'il était possible je ne savais pas hein, qu'on pouvait faire une file d'attente en dessous même du euh, du truc euh, du coaster quoi la, la, la base la plateforme je savais pas que c'était possible moi je pensais que ça ne se faisait pas sauf que ben, dans la vraie vie ça se fait et donc je me suis dit ouais mais c'est ultra stylé moi je trouvais ça super intéressant d'être en bas de la file d'attente et voir euh, les trucs se passer au dessus alors là en l'occurrence pour ce coaster il a rien il euh, n'y a pas de d'ouverture spéciale je sais pas quoi machin mais il, on peut s'imaginer et donc je trouvais ça super sympa donc j'ai fait une file d'attente sous le machin sans pour autant que ce soit thématisé alors là j'ai rajouté une petite momie qui regardait fait peur à tout le monde ah madame a envie de pisser c'est des choses qui arrivent et j'ai tous envie de pisser hein. euh, Donc voilà Et euh, donc il n'y a pas plus de, de, de, de thématisation pour le moment ici Alors je pourrais très bien en rajouter Mais voilà ça fait un petit peu clin d'œil au alligator Où justement il n'y a pas grand chose euh, On va faire un, un on-ride Par contre j'ai quand même de la décoration évidemment Vous avez vu j'ai essayé de faire un petit, une petite structure Donc euh, c'est tout ce qu'il y a pour le moment Niveau végétation j'ai ajouté euh, Vous m'aviez proposé d'ajouter ici des marais euh, qui est une très bonne idée, je, je ferai ça en off en tout cas, avant de faire le on-ride je vous propose une petite minute de time lapse où je vous montre comment j'ai construit le coaster c'est parti, bon visionnage On est parti les amis en route pour le petit coaster alors je vais être très honnête avec vous je suis fier de moi je suis fier de moi vous allez voir parce que bon de base je c'est le coaster on va dire que j'ai fait le plus fluide en plus de ça avec la contrainte la difficulté on va dire de devoir faire tourner euh, euh, voilà de devoir faire des, des rotations puisque évidemment euh, alors là c'est un petit peu long le, le démarrage c'est tout à fait normal je vous, je vous montrerai juste après pourquoi Regardez comme c'est stylé là on vient, on vient de le voir passer euh, Bref Donc euh, je suis assez content Parce que c'est vraiment J'aime bien c'est pas le truc le plus sensationnel Mais quand ça tourne ça tourne et c'est sympa Et je trouve que c'est donc relativement réaliste Voilà donc là on est parti Regardez juste au dessus on a le il passe. Regardez. Bon, bon. Allez il, faudra, il faudrait que je ferme Ma bouche là ça y est ça tourne il faudrait que je laisse ma souris bouger toute seule parce que là je, je viens de gâcher un peu le truc. Mais bref, donc ça tourne, voilà, incroyable voilà. Et en fait pourquoi il y a eu un temps d'attente aussi long Tout simplement parce que là il y a le lift. Donc un seul lift. Hop là ça tourne et là ça revient de nouveau verrouillé. Euh, dès qu'on est en haut du lift, et eh ben c'est que à partir de là que le prochain coaster va démarrer. Puisque en général c'est comme ça que ça se passe en réalité. Euh, dans le cas où il y a plusieurs wagons évidemment. Donc voilà, à partir de là seulement, top, c'est là que l'autre coaster, enfin que l'autre wagon peut démarrer. C'est parti Donc là on reste verrouillé. Let's go Et là, ça déverrouille. Wouhou Et la petite sensation que ça fait, tu vois Voilà, c'est... <rire> je sais pas quoi dire, parce que en général, je pense que vous, vous voyez par vous-même ce que je veux dire. Mais voilà, j'ai des petits moments où je suis un peu fier, donc forcément, je parle. Excusez-moi, le, le mec m'a fait rire. Le mec m'a fait rire, on voit la file d'attente à droite. Ah oui, là, ça fait une petite sensation marrante, attendez. Là, normalement, voilà. Eh mec, ça dans la vraie vie, là, ce qui vient de se passer, je... Incroyable Genre tu sais le fait de, de tourner dans le sens inverse Et de, de se faire projeter en arrière Vous voyez ce que je veux dire Voilà ça c'est le truc Je suis content quoi Ça c'est le truc je suis quand même relativement content Ah oui si il y a un deuxième lift ici Mais c'est juste pour euh, arriver euh, à, à hauteur égale Hop Bon là malheureusement Paf là ça tourne c'est un peu brutal Mais voilà j'ai pas pu faire autrement malheureusement Encore une fois merci Planet Coaster Mais bon c'est pas bien grave Donc voilà un petit peu pour, pour vous montrer Donc comme dit voilà Le truc là ne part que Dès que celui là sera tout là haut Tout simplement voilà Donc il y a un petit temps d'attente euh, Je vais vous le montrer euh, en vue extérieure un petit peu tout ce qui se passe Là j'aime trop là Là ce que ça fait ici quand tu te fais J'aime trop voilà je vous le dis j'aime trop Pareil on va revoir un petit peu ici Là c'est le moment où ça va un petit peu vite. C'est le seul moment où ça va très très vite. Et où ça tourne un peu. Euh, voilà. Et puis après ça, ça redevient très vite. Donc voilà. C'est pas le truc le plus sensationnel. D'ailleurs j'ai vu les avis des gens. Euh, ils disent que c'est pas non plus trop sensationnel. Mais. Euh, ça marche très très bien d'ailleurs. Voilà. Euh, et puis comme vous le voyez. Euh. <rire> la file d'attente affiche relativement complet hein, Je pense qu'on peut le dire Donc voilà au niveau de ce nouveau coaster encore une fois Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en commentaire Je Petite parenthèse d'ailleurs bah Pour vous remercier parce que c'est vrai que dans la dernière vidéo J'étais un petit peu nerveux euh, D'autant plus que vous êtes ultra respectueux Et, et moi j'étais ultra nerveux parce que je pensais encore à des anciens commentaires qui datent Et euh, j'en suis désolé mais voilà je suis content que euh bah ben voilà que vous ne m'ayez pas fait de reproche à ce niveau là mais voilà donc vraiment merci à vous, vous êtes des amours. Alors j'ai prolongé, alors oui j'ai fait des petits éléments de détail donc... Ah oui j'ai rajouté un petit peu des distributeurs de billets un peu partout euh, parce que j'ai vu que les gens euh, étaient tristes qu'il n'y en avait pas. Donc j'en ai un petit peu rajouté un peu partout, euh, des haut-parleurs et des poubelles et des bancs. Pareil des haut-parleurs, des poubelles. Donc... Ici il se passe plein de nouvelles choses Déjà dans un premier temps Ah oui les gars il se passe beaucoup de choses Là, vous, Ah oui non, il y a beaucoup trop de choses qui se sont ajoutées d'un coup là je, Vous allez être perdus non Attendez déjà l'entrée on, on va voir tout à l'heure Donc là quand on arrive ici Qu'on est au, au, à l'entrée du parc Voilà ici vous connaissez Là j'ai ajouté les balançoires Parce que mine de rien c'est un truc qu'on retrouve assez fréquemment Dans les parcs d'attractions et c'est toujours aussi mignon Donc je me suis dit pourquoi pas ambiance verte évidemment sur la droite. Bon donc sur la gauche la plage rien n'a changé. Euh, sur la droite on a euh, un petit tour de bateau. Un petit tour de bateau Island Adventure je vais pas donner de nom. Donc voilà un petit tour de bateau j'ai trouvé ça assez intéressant euh, parce que du coup bah, ça mélange tous les toutes les attractions qu'il y a. Alors pour vous montrer un peu le tracé il est très très simple. Il est très très simple. Ici il y a une pause. Voilà ici le bateau fait un arrêt. C'est toujours sympa. Ensuite donc là je mets en accéléré ça continue et en fait ce qui se passe c'est que ça va faire une pause à la cascade donc dans un premier temps donc c'est une pause de au moins 30 secondes je crois ou 25 secondes dans un premier temps ça permet de faire une belle pause à la cascade c'est une très très belle vue c'est rafraîchissant tu peux prendre des belles photos mais c'est surtout parce que ici le tracé fait en sorte que si deux bateaux se croisent c'est un accident mais c'est pas possible c'est pas possible les deux, deux bateaux ne peuvent pas se croiser vous allez voir justement euh, via cette attente donc en gros ce qui se passe tout simplement là le bateau arrive lui il repart donc là on passe en dessous de l'armada tac et donc là vous voyez le, le bateau passe ici et là le bateau sera à l'arrêt suffisamment longtemps jusqu'à ce que lui passe. Et en plus on a l'armada qui passe juste à côté donc ça c'est vraiment merveilleux. Et une fois que lui il est parti tout simplement et ben ce bateau là il va pouvoir partir tranquillement. Voilà et puis là en plus hop le feu tout enfin voilà c'est les, les deux attractions qui sont mélangées euh, c'est vraiment euh, vraiment plaisant moi je suis assez content de, de comment ça rend quoi voilà, bon là il est vraiment à l'arrêt longtemps mais comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème, parce qu'en fait quand les... parce que normalement j'ai mis un intervalle euh... j'ai mis un intervalle de départ de 3 secondes de hein, toute façon il me semble, hein. voilà, mais là comme en l'occurrence il n'y a personne qui rentre dans les wagons et tout bon c'est un petit peu différent, mais si maintenant les bateaux partaient à intervalle de 3 secondes, et eh ben le fait que là il y a une attente de 30 secondes et eh ben ça fait que c'est bon, il n'y a pas de problème euh, au niveau voilà, euh, personne peut se rentrer dedans, il n'y a absolument rien de dangereux, tout a été très très bien calculé donc c'est plutôt cool J'ai même dû déplacer en fait cette plateforme là, ici là j'ai dû un petit peu la déplacer parce que sinon ça poserait problème mais du coup là il n'y a absolument aucun problème et ça c'est ultra plaisant alors j'ai dû faire quelques petites modifications euh, puisque ici c'était euh, très très large, très très grand, il n'y avait rien à faire euh, et je vous avais dit que je pensais que j'allais rapprocher ce qu'il y avait ici et en fin de compte pas besoin parce que après le paratraction est très, aurait été trop petit. Donc là on est à, on est très très bien. Donc ce que j'ai fait euh, par souci de problème donc j'ai dû frère ils, ils jettent leurs déchets alors que j'ai mis des poubelles relativement partout quoi. Donc j'ai mis le carrousel ici tout simplement donc dans la même idée malheureusement la file d'attente c'est dommage hein. Il faut vraiment partir du principe que on peut rentrer euh, de là où on veut et sortir de là où on veut hein. Tout simplement on s'en fiche un petit peu euh, Ici donc il y a des, les, des bancs et des chaises un petit peu au milieu On verra euh, ce qu'il y aura par la suite Très bien élevé ça très bien ça c'est des enfants qui iront très très loin ça Et ici j'ai mis un petit taco Un petit taco mais en version voiture cette fois-ci hein. Je voulais pas faire un taco classique Comme sur Mco Park J'ai trouvé ça sympa et euh, bah, ça va très bien dans l'ambiance je trouve donc je vous montre un petit peu, là ça tombe bien, il y en a deux qui, qui rentrent dans, le, dans la voiture. Donc je vous montre un petit peu le tracé, hop, petit accéléré, le temps que ça démarre. Hop, voilà. Alors ça monte, ça va relativement vite, hein, c'est ni trop lent ni trop rapide. Voilà, on est dans les arbres, dans les feuillages. Ça penche, ça redescend. Un petit feu rouge par ici. Et alors là, petite animation au niveau de euh, du truc d'eau, attention. Tac Donc... Les gens qui sont là sur les côtés peuvent se faire arroser c'est toujours sympa Et en plus de ça ceux qui sont dans le taco ils sont arrosés pendant une petite seconde également Donc voilà ça continue par ici toujours dans l'ambiance En fait vous avez compris que les couleurs principales du parc de toute façon c'est bleu et vert hein Plus vert que bleu d'ailleurs Mais voilà c'est du vert et du bleu qui sont, qui sont mélangés donc voilà, il y a un petit... Euh, euh, comment on appelle ça, en fait euh, Je suis débile, une bouche d'incendie, voilà. J'ai dit quoi, une gouttière <rire> Et donc, en gros, voilà, il y a un petit jet d'eau qui dure une seconde sur euh, les véhicules. Et puis, euh, le reste euh, de, de flotte, en fait, qui va tout simplement arroser les, les passants euh, assez rapidement. Je sais pas s'il y en a un qui veut repasser. Non, il veut pas repasser. Non, pas de voiture. Bon, c'est dommage. Euh, donc, voilà. Euh, juste au niveau, petit point sur le bamboo ride. Vous avez donné une très, très bonne idée. On va appeler ça la danse des... Euh, mince, j'ai oublié le nom. Oh là, bah là le mec euh, pas parfait ça. Mais bref, je vous m'avez donné une super idée dans les commentaires puisque comme vous le savez, j'étais inspiré euh, des danses des bûches. Non je sais plus comment ça s'appelle, mais à Fré pertuis donc une petite attraction, un kidi euh, un kiddie coaster. Merci de m'avoir appris le nom. Euh, et du coup, bah voilà, pour faire clin d'œil à ça, je vais lui donner le, le nom là. Donc je crois que c'est la danse des bambous. Je sais plus comment vous m'avez dit, mais c'était une très très bonne idée. Donc j'ai rien retouché, mis à part que j'ai euh, fait, euh, j'ai continué le cours d'eau, que j'ai fait passer ici sous un pont, et qui arrive ici. Voilà, un petit pont évidemment, n'oublie pas que le parc doit être accessible aux personnes à mobilité réduite, donc là il n'y a pas d'escalier. Le Green L de retour, juste ici, et oui, et oui, et oui, les gens kiffent, donc voilà, petit, euh, petite file d'attente personnalisée bien évidemment. C'est un peu casse-tête de faire ce genre de, de fil d'attente c'est bien dommage mais Évidemment, si on enlève tout euh... Attendez comment je peux faire pour enlever Attendez, vraiment, Il faut que je clique en dessous Voilà si j'enlève Voilà tout de suite c'est un petit peu moins charmant forcément Et puis là la grande roue qui Voilà tout le monde s'en fout malheureusement Mais je suis désolé mais un parc d'attractions sans grande roue Bah c'est pas un parc d'attractions quoi Donc il fallait qu'on mette une grande roue surtout qu'on la voit évidemment de loin donc pour moi c'était relativement important, pareil la file d'attente je l'ai pas customisé, je l'ai pas thématisé, je sais pas comment faire, ça me prend un petit peu le chou, parce que là quand c'est symétrique, là j'ai fait un truc symétrique donc c'était facile, mais là le problème c'est que le chemin n'est pas symétrique donc pour faire un truc custom j'ai du mal, si vous avez des astuces je suis évidemment preneur. Euh, voilà, j'ai rajouté J'ai rajouté, donc là vous le savez, je vous l'ai dit Il y a des ATH, des distributeurs de billets un peu partout euh, Voilà, ça ne change pas Là j'ai ajouté, je trouvais ça assez mignon, assez sympa Donc pareil, j'ai customisé la file d'attente J'ai créé ces barrières, alors je suis content C'est des clôtures en corde que j'ai dupliquées x4 Et j'ai trouvé ça sympa Et je trouve que ça rentrait très, très bien dans le thème Et donc voilà, j'ai fait ce, ce petit flat ride Un, un, un Vice Horn un vice horn Que j'ai customisé euh, de manière euh, des couleurs mais j'ai aussi customisé euh, euh, les séquences donc en gros ça, ça fait quatre rotations trois rotations en sens inverse et la dernière rotation en sens inverse il y a un voile euh, un vent qui se met autour et c'est plutôt stylé voilà et puis là alors ça je savais pas que ça fonctionnait aussi bien mais ça fonctionne très très bien et ça va également dans le thème donc là il n'y a pas de, de décoration encore pour le moment mais ça va dans le thème de la jungle vous savez avec les avions c'est les avions aventure bah, en fait quand tu prends le DLC aventure euh, sur planet coaster tu vois tu tapes à peine aventure le premier truc que tu vois ça va être euh, des avions attendez voilà là, il y a des avions Tu vois, donc là ça peut être pas mal de, de faire un truc dans le genre très très très bonne idée là que je viens d'avoir en direct hop voilà bon par contre stationnaire voilà euh, donc ça je m'en occuperai évidemment plus tard mais pareil la file d'attente je l'ai pas euh, customisé je sais pas ce que vous en pensez est-ce que je laisse ça euh, de manière euh comme ça ou est-ce que je dois faire un truc custom comme là parce que ça m'embête un peu en fait à chaque fois de je vais pas vous mentir c'est un peu complexe bon et maintenant l'entrée les gars je suis très content euh, je suis très fier de moi parce que tout ce que vous voyez c'est de moi même alors euh, le bâtiment peuvent paraître simple pour vous hein ça peut paraître simple mais il n'empêche que c'est moi même qui l'ai fait <rire> donc je suis vraiment content donc je vous fais un time lapse tout de suite les amis encore une fois bon visionnage Voilà les gars, j'ai commencé par faire ce bâtiment dans un premier temps. Donc j'ai utilisé euh, des murs euh, peints à la chaux. Euh, j'ai ajouté des portes, des fenêtres en pierre, avec des petites euh, des balcons, voilà tout simplement. Euh, et puis des tuiles. verso en toile de tuiles. En fait ce qui est compliqué, c'est qu'il ne faut pas oublier que le parc, c'est pas un parc pirate, c'est un parc tropical. Donc dans le tropical, il y a une petite ambiance pirate Mais pour autant, c'est pas un parc pirate Donc il faut faire attention Et du coup, il fallait trouver le bon compromis Donc là, je pense que j'ai réuni les bons matériaux Évidemment, il faudra rajouter de la végétation hein. Et puis là, j'ai euh, fait les points d'information euh, Les passes prioritaires, c'est pour les pigeons et hey. Vous inquiétez pas quand vous allez comprendre les files d'attente vous allez rien dire bande de connards <rire> pardon excusez-moi c'est pas vrai en plus parce que les passes prioritaires ça fonctionne très très bien alors là il n'y a plus personne mais ça fonctionne très très bien même là je crois bon là, évidemment très mauvais exemple puisqu'il n'y a personne mais ça fonctionne voilà là il y en a un qui viennent là ça fonctionne très bien les passes prioritaires donc je suis assez content déjà ça prouve que mon parc est relativement mieux que mon précédent forcément mais donc voilà j'en ai mis un de ce côté là j'en ai mis un de ce côté là que j'ai donc customisé à l'intérieur voilà j'ai mis une porte et un mur pour sous-entendre que là en fait les employés travaillent, il y a les patrons qui travaillent à l'intérieur. Et du coup comme j'ai dupliqué les bâtiments symétriquement je me suis dit waouh c'est l'occasion ou jamais de faire ce que tout le monde fait. à savoir voilà euh, un train qui fait le tour. Alors évidemment j'allais pas mettre un train futuriste <rire> forcément. Donc j'ai mis un, un train euh, Cony Express. Tutu. Alors faut s'imaginer qu'il n'y a pas de vapeur hein. malheureusement la vapeur c'est quelque chose qui m'embête. faut s'imaginer qu'il n'y en a pas. Et, euh, et donc voilà faut s'imaginer que les employés sont à l'intérieur et peuvent voir les, les trains passer. Vous voyez ce que je veux dire faut avoir de l'imagination, enfin de l'imagination non. en vrai c'est clair là, hein. quand on voit ça c'est clair, évidemment si on va à l'intérieur, bon bah y a rien quoi, c'est normal, mais ça il faut pas regarder. Donc voilà en fait ça va faire le tour du parc, donc là ça je ferai au fur et à mesure, parce que là pour le moment on sait pas du tout à quoi va ressembler le parc. Euh... J'ai besoin de votre avis tiens, est-ce que, parce que là du coup il est en hauteur, est-ce que je le laisse à la même hauteur durant tout le tour du parc, ou est-ce que je dois le mettre euh, par terre voilà c'est une question que je vous pose n'hésitez pas à me répondre en, en commentaire mais en tout cas voilà pour l'idée un petit peu je suis assez content donc euh, voilà j'ai mis également des distributeurs de billets ici euh, vous savez que j'aime bien mettre les distributeurs de billets à l'intérieur du parc euh, bon là je les ai pas custom ça sert à rien franchement autant les laisser comme ça euh... regardez il va ça retire de l'argent j'aime bien les mettre à l'intérieur du parc parce que bah du coup c'est beaucoup plus sécurisé je trouve je trouve c'est beaucoup plus sécurisant qu'à l'extérieur tu sais pas ce qui peut se passer, il n'y a pas d'agent de, de sécurité spécialement et puis dans tous les cas euh, dans le RP quand tu rentres dans le parc bah on part du principe que tu as déjà tes billets soit tu les as achetés en ligne ou soit tu les achètes sur place mais tu peux faire ça par carte bancaire Ou alors tu en général si tu vas dans le parc tu ramènes de quoi Enfin tu sais que tu rentres dans le parc donc tu ramènes le... ton billet de 20 balles tu vois Enfin ou 30 balles ou peu importe Tu ramènes ce qu'il faut pour payer Donc il n'y a pas besoin de distributeur à l'extérieur Faut être complètement débile Par contre il y en a à l'intérieur Et au pire si jamais il y a besoin le mec il rentre Et puis voilà euh... À un moment donné faut pas non plus exagérer des bonnes choses Voilà donc euh, un petit peu euh, les avancées du parc Je suis très content euh, Forcément dans la dernière vidéo Vous n'aviez que vu ça Et ça et ça Et puis maintenant il y a tout ça qui s'est rajouté il y a ça c'est voilà et puis il y a ça aussi donc euh, ça fait beaucoup de choses il, ça va très très vite et euh, niveau inspiration je suis voilà je suis un petit peu euh, un petit peu gâté dans ma tête donc ça fait euh, relativement plaisir mais encore une fois je suis preneur de toutes vos astuces de tous vos conseils et puis euh, voilà tout simplement euh, moi c'est un plaisir de vous lire euh, ici sur la gauche je sais pas du tout euh, si je vais faire un hôtel ou pas Très sincèrement, je pense pas. Je vais rester dans l'idée que c'est bah, de façon que c'est un parc qui est à côté de la ville. Donc dans la ville, il y a des hôtels, frérot. Hein, à un moment donné, faut pas exagérer. Euh, et ouais, il y aura pas d'hôtel dans. Par contre, il y aura un spectacle de feu d'artifice. Ça, c'est pas un problème, hein, clairement. Euh, sachant que je maîtrise plutôt bien les feux d'artifice maintenant. Alors, je voulais pas montrer en détail, mais sur Mco Park, j'ai fait un, un, mon premier feu d'artifice. Il était vraiment pas mal. Euh, par contre, je, ici, je pense qu'il y aura un coaster, un coaster. Alors entre sensation et qui dit coaster. Vous voyez ce que je veux dire c'est ce sera pas ça. Ce sera plus... Ouais ce sera, ça ressemblera plus à ce coaster là en fait. Euh, ici je pense. Et il y a un coaster qui, qui sera derrière là. Qui fera le long derrière je pense. Quelque chose comme ça. Euh, là ici je verrais bien un coaster euh, sur la longueur. Pareil un peu comme là mais euh, donc à sensation. Un peu moins abusé que celui là. Mais enfin euh, un peu moins euh, élevé on va dire mais très long peut-être voilà peut-être un on verra comment ça fera et on va déjà arriver au, au bout du compte hein. le parc va déjà être fini en fin de compte genre il y aura juste du coup les vraies décorations et les vrais détails à faire mais au niveau coaster ce sera déjà terminé tu vois donc euh, donc voilà on avance vraiment relativement vite j'espère que vous kiffez si c'est le cas je compte sur vous pour bombarder cette punaise de barre de like et puis nous on se retrouve très vite pour uh, de prochaines vidéos voilà je vous fais plein de bisous les amis c'était MColo. ciao tout le monde